Bonjour, et eh bien moi je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé Un jardin à Marseille de Elisabeth Benoît Morelli Il est aux éditions Manière Jeunesse Alors euh, Elisabeth Benoît Morelli c'est quelqu'un qui a une formation de linguiste et Elle a beaucoup travaillé au début de sa carrière, elle a travaillé à Marseille Et puis maintenant elle est à Blois, et elle est professeure des écoles en école maternelle mais je pense qu'elle est, enfin, même, elle le dit elle-même, euh, euh, qu'elle est restée beaucoup attachée à Marseille. Et c'est son deuxième livre qui se passe à Marseille. Le premier, euh, c'était « Le couscous de Noël qu » qui a été édité en 2019. Et puis, le euh, second, c'est « Ce jardin à Marseille » paru en 2022. Et euh, dans ces deux romans, le personnage principal bah, semble bien être la ville de, la ville de Marseille, en effet. Par ailleurs, ces thèmes de prédilection, c'est euh, la relation intergénérationnelle, euh, toujours euh, un, une relation entre un petit enfant et la grand-mère ou le grand-père. Et puis euh, aussi ce qui l'intéresse, c'est les histoires de quartiers de quartiers qui sont détruits et qui sont rachetés par des promoteurs euh, pour euh, en faire des, euh, des, logements, euh, des logements de luxe qui du coup deviennent inaccessibles aux gens qui vivaient dans ces quartiers. Elle développe aussi le thème des arbres, des arbres qui sont des êtres vivants, des, arbres, des êtres vivants qui communiquent entre eux et puis qui communiquent avec les humains, si les humains le veulent bien, et qui, des, des, donc des êtres qu'il faut, qu faut protéger. Alors le narrateur de cette histoire c'est Angelo. Angelo c'est un enfant curieux, dégourdi, épanoui, il a 10 ans et il a deux petits frères jumeaux. Sa grand-mère, c'est Nona. Elle, elle est d'origine italienne. Elle vit dans un appartement, un appartement assez incroyable à Marseille. Son mari et elle avaient acheté cet appartement il y a 40 ans, alors que, euh, que les prix étaient encore accessibles. Et cet appartement, il est au cinquième étage et il est adossé à la colline. Ce qui fait qu'il possède un jardin, d'où on voit les collines, les îles et la mer. C'est un jardin suspendu, en quelque sorte. On dirait qu'il tient tout seul, comme par magie. En fait, c'est simplement qu'il est contre, contre la colline. Mais ce trésor caché attire les convoitises. Des gens viennent pr presque tous les jours pour, euh, pour essayer d'influencer Nona et euh, euh, lui demander de, de vendre cet appartement. Et non seulement ils viennent tous les jours, ils viennent la, la harceler, mais ils deviennent de plus en plus menaçants et finalement ils agressent et la grand-mère et les enfants. Mais cette nonna, elle n'a pas la langue du tout, la langue dans sa poche et elle tient bon. Et puis Angelo, Angelo et sa famille et ben vont l'aider justement pour se, pour, ben pour se défendre et pour éviter que cet appartement soit vendu. Et ils vont, alors il va y avoir le Angelo, il va y avoir petit à petit la famille qui va les aider, et puis les amis, même le maître d'école. Et ils vont constituer ce, une sorte de petite ZAD bien sympathique, qui va se qui va se retrouver sur sur ce terrain sur cette sur ce jardin et elle est vraiment vraiment très attachante cette cette grand-mère elle, elle est dynamique elle elle elle, elle, elle, elle, elle premier les gens quoi vraiment elle elle se laisse pas faire. Alors dans, dans ce roman Elisabeth Benoît Morelli, elle nous parle bon beaucoup comme vous l'avez vous avez pu le comprendre, de fraternité, de société multiculturelle, et en toile de fond, donc on pense aux aux, aux, aux immeubles qui à Marseille se sont effondrés, hein, rue Daubagne, et aux gens qui se sont trouvés à la rue du jour au lendemain. Elle évoque aussi le thème des jumeaux. C'est très, d'une façon très très joyeuse, elle l'évoque, ce thème des jumeaux qui finalement n'ont besoin de personne d'autre que que de deux qui sont ils, sont... ils ont leur vie entre eux. Euh, sur le plan de l'écriture, c'est un style très travaillé, mais, mais... très travaillé, mais très simple, aussi. Elle dit que... Euh, elle, elle dit qu'elle écrit beaucoup, et qu'elle... Euh, euh, qu'elle élague aussi beaucoup elle souhaite que ces que livres puissent être, enfin que ces romans puissent être lus puissent être dits à voix haute et qu'on et, et, et qu puisse les entendre et ce qu'elle n'aime pas c'est qu'on fasse aussi une mention d'âge elle voudrait que bah, finalement c'est vrai qu'il est intéressant à tout âge hein, pour, à, partir de, à partir de 8 ans certes mais à tout âge il, il peut passionner euh, je vais vous lire un petit extrait. C'est écrit. « donc Avec les petits frères, on remonte la rue à pied. Qu'est-ce qu'elle grimpe, cette rue Par endroit, le trottoir se transforme même en escalier. Nona, elle dit que ça lui coupe les pattes. Une fois qu'on est arrivé devant les meubles, il reste encore cinq étages, sans ascenseur. Milo, Hugo et moi, Milo et Hugo, c'est les petits frères, Milo, Hugo et moi, on fait la course dans l'escalier. Au troisième étage, on croise un monsieur en costume gris qui nous bouscule, comme s'il ne nous avait pas vus. Pourtant, avec nos sacs à dos, on prend de la place. Et en plus, on rigole, on crie. Mais il regarde droit devant lui, avec l'air très énervé. « Je crois que je sais ce qu'il veut, celui-là encore. » Quand on arrive tout en haut, on trouve Nona, plantée sur le palier, les mains sur les hanches, les sourcils français. Elle respire fort. Avec les petits frères, nous aussi, on respire fort. Mais nous, c'est parce qu'on a couru. Elle, c'est à cause de la colère. « Hé, hey, Nona, c'était encore quelqu'un qui voulait acheter l'appartement, c'est ça ?»« Mais qu'est-ce que tu racontes ?»« Comme la dame l'autre jour, celle qui voulait la visiter. »« Ah oui, celle-là, tu te rappelles, comme je l'ai jetée dehors. »« Oui, c'est le pire. »« Tu sais, Lino, c'est pas forcément l'appartement qui les intéresse. »« Cet appartement, il est comme moi, » elle ajoute en souriant. « Il est petit, il est mal foutu, il est vieux aussi. » Lui, aujourd'hui, c'est la vue qu'il voulait. La vue Ne restez pas dehors, les petits. Il nous regarde par la fenêtre. Qu'est-ce que tu vois ben, Le jardin. Déjà, un jardin au cinquième étage, c'est pas commun. Et juste après le jardin, qu'est-ce que tu vois plus loin La mer. Oui, c'est ça qui les intéresse. C'est la mer qui vaut cher. Mais la mer, c'est gratuit. Elle est à tout le monde. En théorie, tu as raison. Mais dans la réalité, la mer, le soleil, les collines là-bas, ça vaut des sous beaucoup de sous, mais parlons d'autre chose. Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui et où sont passés les jours Voilà. Donc, euh, pour ce jardin à Marseille, qui fait partie donc, de la sélection euh, 2023 de la vache Kili, euh, c'est un... Euh, ce... Je vais, non, je ne vais pas dire que je que Un de ceux que j'ai préféré, si. C'est celui que j'ai préféré peut-être, mais c'est surtout les cinq qui sont vraiment très intéressants et que je vous recommande vivement de lire.